Dans une précédente vidéo, j'avais expliqué en quoi le rôle central souvent accordé à Napoléon ou Napart dans l'histoire devait être relativisé. Comment pas mal d'actions, d'événements auxquels son nom est souvent associé auraient eu lieu sans lui. Mais il y a quand même une chose qui est très attachée à sa personne, à sa légende pourrait-on dire, c'est celle du général, du grand conquérant. Mais a-t-il été vraiment un grand tacticien ou au contraire un mauvais stratège se pencher sur cette question permet de s'intéresser à l'introvision des sorts de France et de découvrir comment et pourquoi elle peut être assez éloignée de la réalité. Donc, si vous êtes fan ou admirateur de Napoléon Bonaparte, je vous préviens que cette vidéo risque de ne pas vous plaire car je vais pas mal débunker et casser le mythe. Napoléon Bonaparte a été un des plus grands chefs militaires de l'histoire de France, voire du monde. Il a révolutionné la tactique militaire. Une bataille comme celle d'Austerlitz a été un modèle de manœuvre maîtrisé où il a à la perfection anticipé les mouvements de l'adversaire et vaincu des armées supérieures en nombre. Maintenant, il peut y avoir, je trouve, un paradoxe dans l'exaltation de la grandeur militaire. J'aimerais savoir pourquoi qu'on on parle d'expéditions militaires françaises, Napoléon, Louis XIV ou d'autres on parle toujours de gloire, de conquête, d'épopée, mais par contre, quand il s'agit d'autres pays, surtout des pays qui attaquent la France, là par contre, c'est tout de suite annexion, agression, invasion. Pourtant, quand les armées russes, prussiennes, britanniques et autrichiennes envahissent la France en 1814, n'est-ce pas une épopée Et quand Bismarck annexe l'Alsace et la Moselle en 1871, ça n'a pas été une conquête méritée et quand la Wehrmacht a écrasé l'armée française en mai-juin 1940, ça n'a pas été non plus une épée grandiose C'est pas ironique. Je pose une vraie question. Je trouve ça juste paradoxal. Et là sont, à mon avis, les limites de ce que j'appelle le roman national patriotique. Si on veut vraiment valoriser la grandeur militaire, je trouve plus cohérent de valoriser les actions de résistance, de libération. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous cherchez une chaîne YouTube dédiée à ce que j'appelle le roman national, je vous conseille celle de résistance historique. Le lien est dans la description. Ok. Faisons pas les rabatjoies. Admettons que le passé conquérant, la gloire patriotique française, ça comme vous voulez, soit très important. Mais est-ce que Bonaparte en est un bon exemple Parce que je rappelle quand même qu'il a fini par être complètement vaincu, écrasé. Après sa chute, le territoire français était plus réduit qu'à son avènement en 1799. On fait quand même mieux comme grand conquérant, comme héros patriote, à prendre comme modèle. Alors que contrairement à lui, il y a eu dans l'histoire certains chefs militaires qui n'ont jamais été vaincus. Outre Alexandre le Grand, il y en a des moins connus. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, le Romain Silla. À l'époque médiévale, le Mongol le Subotai, chef d'état-major de Gediscan. Au 18e siècle, le Souvorov. Tous jamais vaincus, contrairement à Napoléon, qui lui a été vaincu, et pas par malchance. Il a commis pas mal d'erreurs de calcul. Par exemple, à Saint-Domingue, en 1802, quand, en rétablissant l'esclavage, il a sous-estimé l'envie de liberté des anciens esclaves ce qui a relancé la révolte contre les troupes françaises et fait perdre à la France le contrôle de cette colonie. En Espagne, en 1808, quand il a pensé qu'il pourrait nommer roi un membre de sa famille, sans penser à la révolte générale que ça allait entraîner. Et en Russie, en 1812, quand il a été piégé sur son propre terrain, le terrain militaire a s'enfoncé de plus en plus loin en territoire russe, ce qui fait que son armée a été littéralement décimée par les problèmes logistiques, par le manque de ravitaillement. Je le répète, Napoléon a été un très grand tacticien, quelqu'un qui savait admirablement mener des batailles, vaincre les armées ennemies, et malheureusement, il a aussi été, à mon avis, un mauvais stratège. Quelqu'un qui manquait, je trouve, de vision politique globale, à la chaleur française comme européenne, à moyen et à long terme. Un exemple flagrant de ce manque de vision stratégique a été, je trouve, sa politique territoriale en Europe. Il a annexé tel territoire, le met à tête de tel pays des membres de sa famille, passer tel territoire d'un pays à un autre ce qui était la continuité des politiques territoriales d'anciens régimes au moment même où ces politiques commençaient à devenir obsolètes au moment où l'europe après la révolution française commençait à être travaillée par l'éveil des sentiments nationaux sentiments nationaux que napoléon bonaparte a sous estimés mal géré ce qui a favorisé en europe l'éclatement de révoltes populaires anti française ce qui a contribué à la chute de napoléon et si vous me dites que critiquer Napoléon Bonaparte, c'est critiquer notre histoire et l'histoire de France, je peux vous répondre que dans cette logique, il faut écrire des louanges sur tous les événements et toutes les figures importantes de l'histoire de France. On doit glorifier l'action de Napoléon, mais aussi celle de Louis XIV, mais aussi la terreur, les massacres de Vendée, les crimes de l'occupation, sous l'épuration, etc. Dure de ne pas faire de tri une bonne partie de ce qu'on appelle la légende napoléonienne peut s'expliquer par une forte propagande qui était présente dès la campagne d'Italie de 1796. À ce moment-là, des journaux créés par Napoléon lui-même étaient chargés de propager sa gloire, de rapporter ses exploits en les exagérant et en minimisant ceux d'autres généraux susceptibles de lui faire de l'ombre. Je pense aussi à certains tableaux qui ont forgé dans les esprits une image très forte de ses exploits militaires, image aussi célèbre que très exagérée voire complètement fausse. La bataille des pyramides de 1798 est souvent montrée comme s'étant passée au pied des pyramides, alors que les fameuses pyramides étaient loin et au mieux visibles à l'horizon. Le tableau de David, qui montre Napoléon Bonaparte en 1799 en visite aux malades victimes de la peste à Jaffa, donne l'impression d'un chef humain proche des gens, ce qui était peut-être vrai. Seulement quelques semaines après, Napoléon Bonaparte a proposé aux médecins des armées des Genettes d'injecter de l'opium aux soldats malades de la peste. En clair, de les tuer par une ténasie. Ce qui était peut-être par humanisme. Peut-être qu'il voulait éviter des souffrances inutiles. Seulement, voilà, c'est tout de suite un peu plus difficile à défendre. L'autre tableau de David, qui montre Napoléon Bonaparte au col du Grand Saint-Bernard, est peut-être le plus célèbre et le plus irréaliste. Car Napoléon Bonaparte, à ce moment-là, chevauchait une simple mule, était vêtu d'une simple tunique militaire. C'est tout de suite moins glorieux. Mais ça ne change rien, pourtant, à l'espoir technique, a été le franchissement de Skoll. La réalité, c'est que Napoléon Bonaparte a très bien su se mettre en scène, exagérer ses mérites, faire oublier ses d'autres généraux de la même époque et faire oublier ses erreurs. Tout ça, comme je le répète tout le temps, est mon opinion et que mon opinion. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, faites-le savoir dans les petit commentaire. Mais sortez-moi quand même des arguments qui soient minimum argumentés justement pour qu'on puisse discuter. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à toutes et à tous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao